Magic Fold est un jeu de rapidité et de pliage qui reprend les mécanismes de Foldit. Le but est d'atteindre la dernière case en reproduisant des motifs. Magic Fold nous transporte au temps des milles et une nuits. Aidés d'un génie, les joueurs font la course sur leur tapis volant. Le plateau représente le désert vu du ciel. Les joueurs commencent en ville et doivent atteindre le palais volant en passant de nuage en nuage. Des cobras sont placés sur les cases vertes et viennent perturber le parcours du joueur qui termine son déplacement dessus. Que serait une course sans raccourci Certains nuages permettent aux pions qui s'y arrêtent de passer directement plusieurs cases. Comme tout le monde sait, diriger un tapis volant n'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut maîtriser l'art... du pliage. Au début de chaque tour, 4 cartes défi sont placées face cachée sur la table. Chaque carte est associée à un jeton initiative, les cartes sont ensuite retournées en même temps et la phase de pliage commence Cette phase consiste à reproduire le plus vite possible le motif de l'une des cartes sur son tapis. Les cartes défi imposent des contraintes de pliage que ce soit par la couleur ou par les motifs. Certaines combinent même les deux. Une fois plié, le tapis doit avoir le même nombre d'éléments que sur la carte. Si une carte représente 4 éléments, le tapis doit forcément former un carré. Lorsqu'un joueur a terminé, il prend la carte défi correspondante, et son jeton initiative. Le sablier est retourné. Les autres joueurs n'ont plus que 30 secondes pour finir leur pliage. En commençant par celui qui possède le jeton 1, chaque joueur compare son tapis à sa carte. S'il n'a fait aucune erreur, il applique les effets de son jeton et de sa carte défi. Suivant le symbole, le joueur peut avancer son pion, reculer celui d'un autre joueur, ou piocher une carte génie. Les joueurs qui se sont trompés ou qui n'ont pas pu terminer piochent une carte génie en compensation. Les jetons génie servent de joker et remplacent l'une des cases de leur tapis par une réussite. Il n'est pas possible d'avoir plus de trois jetons génie en même temps. Pour conclure, Magic Fold est un jeu à la mécanique très original. Le temps réel et les cartes communes apportent une vraie pression. Mais il ne faut pas seulement plier, il faut aussi bien choisir quel défi réaliser pour optimiser au mieux sa course.